Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui encore au Mexique. Je vous accueille sous le soleil. Je suis Lauriane, la fondatrice du marathon des langues depuis 2017. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec vous d'une superbe application que j'adore utiliser, que je conseille à mes élèves et que j'aimerais que vous utilisiez aussi si elle vous plaît pour pouvoir apprendre du vocabulaire facilement. C'est une application qui n'est pas encore trop connue, mais elle mérite d'être davantage connue. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que, peut que bah, vous faites des listes de vocabulaire, vous les notez sur votre calepin, vous les relisez, vous les apprenez... Mais euh, le problème, c'est que dès qu'il s'agit de parler, dès que vous passez à la pratique orale, eh bien, ces mots restent dans votre carnet et ils n'arrivent pas à venir ici jusque dans la mâchoire. Ça ne débloque pas, ça ne sort pas. Et donc, je vais partager avec vous euh, cette application, mais aussi le process euh, que moi, j'utilise pour pouvoir euh, eh bien, mémoriser ces mots et pouvoir les sortir de cette mâchoire, pouvoir euh, les mémoriser dans le fun et euh, du coup, éviter d'apprendre des listes de mots euh, par cœur. Et ça vous permettra de les sortir de manière beaucoup plus fluide à l'oral et impressionnante les gens qui sont autour de vous avec votre niveau d'anglais, d'espagnol ou d'une autre langue. En plus, cette application, elle va vous permettre non seulement d'avoir du vocabulaire, mais en plus d'améliorer votre prononciation orale, votre expression orale et votre compréhension orale. Donc c'est vraiment un tout-en-un, c'est un, un trois... Comment on dit Un trois-en-un Ouais, voilà, un trois-en-un. Et juste avant de vous partager du coup cette application et euh, le process que j'utilise, que je vous transmets aujourd'hui, je vous invite à télécharger le kit de démarrage si ce n'est pas encore fait pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo ou juste là. Euh, donc cette application qu'est-ce que c'est cette application est-ce que je vous le dis ou est-ce que je vous le dis encore un petit peu non, cette application c'est Bilinguap euh, c'est une application en fait sur laquelle vous allez retrouver des histoires euh, ce qui est génial c'est que j'ai vu évoluer cette application depuis le début, euh, tout au début il y avait des petites histoires qui n'étaient pas forcément, euh, qui ne donnaient pas trop envie d'y lire et aujourd'hui ça s'élargit sur des sujets euh, tels que le développement personnel, vous savez que je suis une grande fan de ça et généralement mes élèves aussi, ma communauté aussi donc c'est pour ça que je vous le partage, euh, il y a des, de la culture générale, il y a des faits historiques, voilà il y a différentes catégories qui sont vraiment euh, intéressantes. Et le plus de cette application, c'est que vous avez les textes écrits, donc le script, mais vous avez également la version orale. Donc, pour ceux qui connaissent la technique du shadowing dont je vous ai déjà parlé, eh bien, vous pouvez totalement pratiquer cette technique avec, euh, avec cette application. Et ce qui est super si vous visez à être polyglotte ou si vous maîtrisez déjà une autre langue, eh bien vous pouvez changer la langue native. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre français, anglais par exemple, mais vous pouvez mettre anglais, espagnol pour activer les deux en, en même temps. Vous savez que je suis très fan des astuces de productivité, d'optimisation. Euh, donc euh, je vous les partage en même temps. Et donc, le process pour réellement mémoriser les mots de vocabulaire que vous allez apprendre, c'est que vous allez pas seulement lire et écouter passivement les histoires, parce que là vous êtes, vous allez être sur le pilier passif, et moi je veux que vous soyez sur le pilier actif pour que vous puissiez avoir des résultats beaucoup plus euh, rapides. Parce que c'est vraiment ça notre pédagogie au sein du Marathon des langues, c'est de euh, s'appuyer sur les 20% d'actions qui vont vous donner 80% de résultats. Et donc quand vous appuyez sur un pilier actif, c'est-à-dire qu'on va faire du jus de cerveau, on va aller activer ces neurones, et eh bien ça sera peut-être un peu plus difficile au début parce qu'il va falloir réfléchir. Euh, vous savez, c'est comme les muscles. Hein. Quand vous commencez le sport au début, c'est ah, voilà, ça, ça résiste, ça résiste. Et au fur et à mesure, eh c'est une gymnastique, ça vient de, de plus en plus fluide. Et c'est ce que j'ai envie de euh, vous partager aujourd'hui, c'est de, de, de jouer en fait avec le texte pour pouvoir bien l'assimiler. Donc, la première étape, c'est euh, d'être dans cette phase passive. La toute première, c'est lire et écouter dans votre tête pour avoir le contexte global, pour savoir où on va. La deuxième, c'est d'y de, euh, aller morceau par morceau, c'est-à-dire que vous allez écouter et répéter à voix haute, c'est-à-dire que, un, vous écoutez, hop, ok, on enregistre ce qui vient de se dire, on fait pause, et là, vous allez le répéter juste derrière à voix haute. Vous allez faire ça au moins trois fois parce que une langue, ça s'apprend par la répétition. C'est pas parce que vous aurez fait l'exercice une fois que ça sera mémorisé. Vous le faites plusieurs fois. Ça va vous permettre de débloquer votre mâchoire, de, faites-le à voix haute, surtout extrêmement important. Ça va vous permettre d'assimiler le mot que vous allez lire à la prononciation que vous allez entendre, donc le reconnaître en contexte. Et vous, ça va vous permettre de réduire l'espace entre la manière avec laquelle vous imaginez que c'est prononcé et la manière avec laquelle vous le prononcez réellement. Vous allez pouvoir identifier euh, le décalage parce que l'idée en fait, c'est pas de faire de la quantité, c'est de faire de la qualité. Donc même si vous faites que la moitié d'histoire, mais que vous le faites eh bien, et eh bien vous aurez plus de résultats. Et donc la troisième étape, c'est de faire quoi C'est de caler votre voix sur la voix du natif. C'est ce qu'on appelle la technique du shadowing. Donc là, dans cette troisième étape, vous allez écouter. Et parler en même temps. Alors, au début, c'est assez challengeant parce que, waouh, c'est comme quand on chante une chanson au début. Hein. Enfin, moi, j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Euh, mais c'est de, euh, de l'écouter plusieurs fois et de le faire. Et vraiment, faites-vous confiance. La première fois, ça va être assez difficile. La deuxième fois, un petit peu moins difficile et un petit peu moins, un petit peu moins. Donc, vraiment, faites l'exercice plusieurs fois. Et j'adore cet exercice parce qu'il permet vraiment d'aller débloquer cette, masse, cette mâchoire. Et je ne le répéterai, je ne le répéterai jamais assez allez me débloquer cette mâchoire, parlez, parlez, parlez euh, à voix haute, même si ce n'est pas alternatif, euh, vraiment faites-le à voix haute, même tout seul à la maison. Cet exercice vous permet de le faire. Et pourquoi je vous parle de, de la prononciation Parce qu'en fait, le problème de la prononciation, c'est quoi Ce n'est pas un problème de prononciation en tant que tel, c'est un problème de compréhension. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas, si vous ne vous immergez pas dans la langue, vous allez avoir du mal à répéter quelque chose que vous n'avez pas entendu. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage souvent avec notre prononciation. Euh, surtout en tant que francophone, on a beaucoup de mal avec la prononciation parce que on n'a pas été bercé par les euh, chaînes télévision en VO, par les films en VO. Tout est traduit, donc forcément notre oreille ne s'est pas habituée et c'est pour ça qu'on galère autant. D'ailleurs, je vous avais fait une autre vidéo à ce sujet sur la compréhension orale euh, pour savoir comment améliorer votre compréhension orale. Il y a plein d'exercices, je vous laisse aller la voir, le lien est en dessous ou juste ici. Et si vous voulez aller euh, plus loin pour savoir comment euh, organiser tout votre apprentissage, parce que c'est très bien euh, de, euh, de se focaliser soit sur la prononciation, soit sur le vocabulaire, soit sur... Voilà, mais ça, ce sont simplement des piliers. Si vous voulez savoir comment articuler tout ça, je vous invite à télécharger la... Conférence qui s'appelle euh, Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Je vous mets le lien juste en dessous. Et elle vous permettra, elle est gratuite, ça vous permettra de savoir ben voilà, comment, euh, comment nous on fait, comment on fait avec nos élèves. Je vous dévoile tous les secrets, toutes notre pédagogie. C'est totalement gratuit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour soutenir la chaîne. Et euh, ça nous fait toujours plaisir de lire vos petits commentaires avec l'équipe. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!